Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, on va vous faire découvrir un lieu abandonné. Donc voilà, alors c'est quoi ça, comme euh, lieu de base À côté on a une carrière pour casser les cailloux. Où ça Là, le bâtiment qui est là. C'était pour casser les cailloux de l'adurance, je sais pas ce qu'ils ont donné. Bon attends, viens, on va voir. Bon, donc ça sert à quoi ce truc là Je pense que c'était pour le câble du téléphone. D'accord. Et le bâtiment là, là, tu me dis c'était un truc pour casser les cailloux. Ouais, euh, merde, j'ai retrouvé le lien. T'as même pas lu ce que je t'envoie Si, mais je m'en souviens plus Papy <rire> C'est la technique Oui, on va voir celui-là d'abord Ouais, une extérieure un hein, peu pour... ouais. de loin Voilà Donc ça, apparemment mmh. Ça aurait été un truc pour le téléphone, ça, téléphonique. Ah, pour l'électricité, c'est pas pareil. Je sais pas. Bon, on sait pas. Ah ouais, t'as raison. Putain, mais je me souviens plus, en fait, ce truc. truc pour l'électricité, je sais pas quoi. Regarde, ça fait pas téléphone, ça. Non, ouais, t'as raison, c'est des trucs électriques, je crois. Téléphone, je sais pas d'où ça te fait penser au téléphone, mais c'est pas grave. Oh oui Ça fait quoi Ça fais bouger le truc, là Normalement, c'est censé faire bouger le truc ici, là. Mais ça veut pas. Bon, c'est de la merde, ça sert à rien. C'est intéressant, c'est vide. Elle oui. est, bah est où le Elle est là, l'échelle. Tu veux que je filme euh, pas Non, c'est bon. Tu viens pas qu'on était monté ici Quoi Tu viens pas qu'on était monté Si, si, je me souviens. Ah oh, putain. Tu veux que je filme Non, c'est bon. Attends, je grimpe. Faut pas que je filme ton cul Non. Ça, c'est... Attends, hein. attends. Il y en a la douille Mais je ne sais pas. Oh. Tu vois, c'est ce pour ça quand j'ai l'électricité. Hein oh. oh. Attends. Vas-y, filme. <rire> <rire> c'est pour <bon. rire> moi oh. Ah, c'est ici. <rire> Quel escalier Assez Coucou <rire> ah, Voilà, bon What Pourquoi il y a des bouchons de pchit ici Ah mais c'est des trucs de tag, je suis con Des trucs de tag, là. Bon. Regarde, il y en a plein. Bon, c'est Qu -ce qui veut faire l'entraînement militaire que nous avons là oh J'avoue, j'avoue. Bon, c'était pour casser la pierre ce truc-là là Ouais, casser les galets, d'occurrence. D'accord, pour en faire D'accord. C'est la... pas, pas une carrière ça Non mais c'est pas une carrière, vous prenez les galets Cléves là. là on arrive vraiment dans la partie la plus intéressante oui. qu'on voulait vous faire visiter. Le Le cassage de galets Putain merci, je vais vous oublier le <rire> Il y a vraiment lieu après. Voilà, alors là, voici la table où on pose casque et autres instrument deux tortures deux tortures, attention il faut bien préciser parce qu'il y a certains qui vont pas comprendre sinon donc ça je suppose que c'était pour récupérer le... les galets pour les faire tomber dans une... une benne ou je ne sais pas quoi ou je ne sais quoi là truc. Regarde, faut quoi il y a quoi là une salle Ouais. Il y a un intéressant, si. Non mais il faut monter. Allez, je passe aussi. Non, non bon. mais reste, laisse, laisse, laisse. Je, je, je, je tombe. On va filmer, hein Ça il marre. Hein. T'inquiète, je gère. T'inquiète, c'est trop beau. Il vraiment un truc à que j'aime trop. Cette ambiance. Oh ouais, putain. Mais.. Ouais qui sont rongés par la rouille. il y en a 5 défilés, enfin 4, quoi Regarde en face on voit les traces d'airsoft, les balles, juste en face de toi. Ah ouais. Donc voilà, moi en mode galère avec le téléphone et quand j'essaie je, quand de grimper. On n'a rien vu On n'a rien vu Flora Face euh... <rire> Marave. Bon. Attends, j'essaie avec le téléphone, faut quand même que. Ouais, vas-y, casse ton téléphone Non, oh, j'ai réussi Non, mon bras, il a fait de la là Là-bas, c'était quoi là Quoi Là-bas. Ah ben, Peut-être pour, euh, pour les foutre avant de. Ouais. Je sais pas. Il y a une grange Ouais. Il y a une grange. Effectivement. Là, Et là on a une putain de vue sur le village. On voit sur la partie la meilleure. Attends tu dis pas, dis pas le nom du village, le village tout le le village. vas tu le montes, tu le dis pas. C'est pas vrai oh, Putain mais pourquoi j'essaie des trucs comme ça Moi je suis pas adoré. Là on peut voir l'endroit où on vient squatter souvent. Ouais. Donc en fait... Ah Mais <rire> c'est pas la salle <rire> Donc voilà là on est une sorte de silo je sais pas quoi pour entreposer je suppose ouais, Je pense que c'était là où ils ont entreposé les Ouais même. ouais entreposer les cailloux et là il là, y a un, on voit euh, je sais pas si on arrive bien à le voir Au fond là il y a le trou je suppose que c'est par là qui qu déversait ça devrait ça devait tomber sur, euh, sur les dans les dans des bennes ou je ne sais quoi un truc Donc, pour je descends. Euh, Tu veux descendre ouais. Vas-y je descends film Non moi je descends film bon, Ok je descends et je filme Faut voir ton cul, il est tellement intéressant ton cul. Arrête, j'ai acheté le petit taille passe, ça va être con oui, Effectivement. Je savais pas, c'était pas cher. C'était pas cher. C'était pas cher. Putain j'ai failli mettre le le Mais ça tient pas ça bien Ah ouais Non je sais pas, on dirait que ça va casser. Non, t'as Si je suis pas tranquille, en fait on est dans ici, c'est pas bon. Voilà, donc Sora. Et maintenant, un caillou que l'on va déverser. Va dans des camions. Tu veux jouer comme vous pouvez le voir, il s'est pas trop plat et ça descend un peu vers le trou ce que je n'apprécie guère. Bon alors comme on peut le voir... Théo a décidé de venir. C'est vrai, moi je ne suis pas plus grand. Euh, heureusement. De toute façon, je suis grand. Au pire, je sors comme je veux. <rire> ça, c'est une insulte. <rire> Donc là, on pouvait voir que les cailloux, c'est des surfaces pas planes. Et ça glissait là-dedans. Mais là, ça tombe directement dans le truc. Mais il devait y avoir le coude, tu sais, le sort de couvercle. Souhaite, ouais. Pour garder. Et ensuite, tu déverses quand tu veux. On a la petite échelle. Échelle en métal. Et on peut voir que, bon, dans celle-là, il y a encore une échelle. Mais on peut et voir que dans les autres, il n'y en a plus. Il y en a une où il y en a pour que pousser. Donc, si vous tombez là-dedans, bah. Vous êtes dans le mer. Ouais. Je sais même pas si on a le réseau. On se demandait. Bah, si on a 4 barres. Quatre... Ouais, mais si on a le réseau. A... Ouais, mais t'imagines si t'as pas le réseau, tu te retrouves coincé. C'est dans la merde. J'aime pas cet endroit moi, ça a des starpins et je veux pas qu'on me pli parte là-dedans. Sur celui-là, il n'y a pas d'échelle. Celui-là encore moins, mais encore euh... Voilà, regardez. Il y a un arbre, il a. Oh putain. On va tomber. Non, pas trop. <rire> euh, là il y a un arbre. où oh, il n'a pas de feuilles, hein. Euh... En fait, il a des bourgeons. Mais bon, il a pas l'air en très bon état cet arbre. On est en train de faire ça. Quoi C'était un appel là. Regarde, je sais, ah, Si je Si, j'ai filmé On voit une triso qui est là avec son appareil imaginaire. <rire> Donc, euh... Voilà, je glisse. Wouhou <rire> <mis> Laisse <rire> ton téléphone, on va voir où il va. Non, ça va, merci. Mais en fait, il reste coincé. Eh, hey, mais attends. Non, il descend Eh, hey, mais là. attends, c'est une pièce qu'on peut pas accéder par l'extérieur, ça. Non, il n'y a pas, pas d'entrée. Oh, flippant je tomber là-dedans et je donne de pas chambre de peau Ah oh, faut trouver une corde Ouais mais ça sert à rien en fait de descendre Bah ouais mais... Là aussi on a une autre... c'était des cuve ça C'est tout pour réceptionner les galères oh, T'imagines tomber là-dedans ça... Scénario catastrophe Si on a quelqu'un à enfermer on va en faire un Ouais. Donc là on peut voir ici que c'est le paradis pour ceux qui font du parcours Non surtout pas... Faut pas que Guillaume y génisse. ici. Non. Guillaume est un ami qui fera des vidéos d'ailleurs sur la chaîne. Je l'obligerai. Il fait beaucoup de parcours et franchement, il se débrouille trop bien ce petit. Ce et voilà petit là. Petit oh putain, il tu sais qu'il y a encore des galets là-dedans. Ça a été cimenté, mais ils ont foutu des trucs pour. Viens voir là-haut. Je sais pas si on ah. les voit sur le câble. Non, j'ai un endroit. Voiture, je fais ma mère, mais moi, non, on les voit pas. Quoique. C'est un petit peu. Viens voir. <rire> Il y a un gros rocher avec, euh, avec du ciment Du béton plutôt pardon Oh j'aimerais pas qu'il tombe sur quelqu'un ça Oh moi ouais, je on reste peut. pas dessous oh, peur, mais... bah, Juste derrière on a la durance. En fait, elle me fait... Eh, En la voyant comme ça elle me donne pas confiance de dalle de béton T'as vu elle as pas, Regarde non merci c'est bon arrête de sauter Cascade impressionnante de Théo Impressionnant Par contre je vais chercher le téléphone moi je le lance hein. Ah merde <rire> Déjà sans j'arrive pas à me débrouiller Alors faut savoir comment je suis tout Arrête de me filmer, c'est pas gentil Bah ben quoi Faut te filmer Alors attendez Après moi nous allons voir Flora Vas-y moi j'ai une classe internationale donc. Non ah, tu tranquille là, tu me fais... <rire> la tu la mort en Fais <rire> gaffe Il y a des gens qui sont d'autres pour ça, il y en a d'autres non Allez, oh non, tu fais <rire> la classe moi Si si t'as la, la classe t'inquiète pas Pardon excusez moi pour cette phrase T'inquiète pas t'as la classe Tiens un cadeau. Ouais. Regardez comment on descend comme un beau gosse. Non, moi, disons, pas oh, bah, je dé... oh non bon d'accord je descends pas pareil j'ai peur avec mon téléphone peur de le casser <rire> regarde là bas il y, y a un trou là Avec panache et tout. Ils comprennent pas la classe les mecs hein les filles Je crois qu'il y a des filles qui regardent notre notre Oui T'es sale dans le dos, t'as des traces de... Pas grave, comme ça D'accord T'as des traces de quoi <rire> de, blanc. <rire> de blanc Ouais C'est vrai en plus <rire> J'ai bien pensé ce qui tu pensé de Non, de base ouais, euh, j'allais dire, je sais pas chercher le mot Simon je sais pas quoi Et euh... j'ai euh, envie Bah vraiment super verre dit a Alors là fait ça. Lieu le plus, le plus Ouais, en plus, plus j'ai failli marcher dedans en regardant la caméra. Putain, mais c'est quoi ces ronces de. Ouais, Merde là Quoi Putain mais il est tard quand même pour se poser cet endroit. C'est encore là où je suis en Oh en plus il fait chaud ici juste que c'était apocalyptique, c'est magnifique. Oui. C'est genre les trucs que tu vois dans *The Walking Dead*. C'est ça. C'est un zombies lieu de tournage. Minifi. Voilà, lieu de tournage. On peut voir euh, le côté durance. Moi bon, ici, on est en bord de durance. Et eh bien, c'est sur cette belle vue que l'on va se quitter aujourd'hui. Et euh, je pense qu'on devrait faire, euh, je pense qu'on fera d'autres vidéos de ce type, ce genre. On fera d'autres vidéos de ce genre euh, dans d'autres euh, lieux abandonnés. La prochaine, c'est une maison. Ouais, la prochaine, non, c'est pas une maison, c'est euh, une ferme. C'est une ancienne ferme qui, apparemment, on, on suppose qu'elle a pris feu. Voilà. Allez, à bientôt!